Déclaration des partenaires sociaux, membres de la commission d'arrimage des pensions au nouveau système de rémunération. Mesdames, Messieurs, Le nouveau système de rémunération effectif le 25 juillet 2015 avait été initié et implémenté afin d'améliorer les revenus des agents publics de l'État en service avec pour conséquence directe L'augmentation des pensions de ceux devant faire valoir leur droit à la retraite à compter de cette date. Cependant, l'on constate pour le regretter que cette réforme salutaire demeure encore inachevée huit ans plus tard. En effet, les pensions retraite ne sont toujours pas arrimées au nouveau système de rémunération, ce malgré la tenue de plusieurs assises et études menées. Pour illustration, nous pouvons citer, entre autres, les négociations, les négociations tripartites, État patronant travailleurs sur la branche Vies du 30 octobre au 10 novembre 2017, le forum de la fonction publique des 8, 9 et 10 janvier 2020, suivi des commissions techniques dont les travaux se sont tenus de mars à jayet 2020, l'étude acturielle réalisée par le cabinet Finactu d'octobre à décembre 2021, et le voyage d'imprénation à Abidjan du modèle de réussite ivoirien en janvier 2022. Mieux, le gouvernement, dans sa énième tentative de nous divertir et de jouer malicieusement les prolongations, a décidé de la mise en place d'une nouvelle commission bipartite, gouvernement, partenaires sociaux, sur les mêmes problématiques, dont les travaux démarrés le 26 octobre 2022 devaient s'achever au plus tard, le 31 mars 2023. Aussi, il n'est pas utile d'indiquer que les résultats des travaux des sous-comités mis en place confirment que la des pensions retraites au nouveau système de rémunération est faisable maintenant, quelles que soient les hypothèses considérées. Par ailleurs, il est important de relever que depuis 1975, les pensions retraites n'ont jamais été revalorisées conformément aux dispositions de la loi et des textes réglementaires en la matière. Mesdames et Messieurs, L'ensemble des partenaires sociaux, notamment les syndicats des actifs et les associations des retraités, ont montré toute leur bonne volonté en faisant des propositions réalistes pour la résolution définitive de cet épineux problème qui impacte la vie des retraités et dans un futur proche, celle des fonctionnaires en activité. À l'opposé, le gouvernement démontre à suffisance, sauf à approuver le contraire, sa mauvaise volonté à accompagner ce sujet d'intérêt qui concerne l'ensemble des Gabonais. Pour ceux qui suivent l'actualité, nous avons été témoins sur une chaîne de télévision étrangère d'une analyse pertinente d'un jeune Français d'une dizaine d'années sur cette problématique qui intéressent bien des personnes à travers le monde. Ceci pour dire que le problème de la retraite ne concerne pas que les seuls retraités, car tout le monde y aspire. Mesdames et Messieurs, face au mépris observé du côté du gouvernement, à l'endroit des partenaires sociaux qui ont pourtant consenti de faire des efforts pour aboutir à la rimage, d'une part, et des retraités ayant rendu des loyaux services à la nation, D'autre part, nous, syndicats et associations des retraités du Gabon, prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Aussi, de toutes les injustices et de tous les traitements discriminatoires subis, nous tenons le gouvernement pour seul responsable et par conséquent, assumera tout ce qui pourrait découler de son attitude. Avant de terminer notre propos, c'est le lieu et l'occasion d'interpeller très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, sur la situation ô combien difficile se trouvent les retraités gabonais. Après avoir rendu des bons et loyaux services à notre pays, ces femmes et ces hommes, dont certains ont occupé des hautes fonctions, vivent dans la précarité et certains expédient, autrement dit, tirent au diable par la queue, et abandonnés à leur triste sort, en somme, bannis de la société. Au regard de ce tableau sombre, nous appelons à votre responsabilité. Pour votre part, nous allons prendre les notes à travers un programme d'activité et d'action de terrain pour nous faire rétablir dans notre droit. À cette fin, nous annonçons ici et maintenant la tenue d'un grand rassemblement dans les prochains jours. Et nous demandons à tous les retraités du Gabon, à tous les actifs du secteur public, à tous les postulants à la fonction publique de rester mobilisés pour les activités à venir.